Salut C'est la première vidéo d'une probablement longue série de vlogs autour de mon projet de thèse. Donc ça fait depuis septembre, là on est le 3 janvier quand j'enregistre, et je me lance du coup pour le début d'une série où je vais pouvoir vous parler à la fois de ce que c'est de faire une thèse en sciences de l'éducation, mais aussi plus particulièrement autour de mon sujet, les choses qui sont reliées à la formation des acteurs de l'éducation, en particulier des enseignants, mais aussi les questions de lien entre les recherches et les pratiques de terrain, qui est un sujet qui m'intéresse comme on peut s'en douter, vu que j'ai fait cette chaîne YouTube qui est dédiée justement à renforcer un petit peu ce lien. Donc voilà, on va pouvoir discuter de plein de choses. Et je me disais que le premier truc que je pourrais faire, c'est essayer de vous décrire rapidement en quelques mots en quoi consiste mon projet de thèse et comment ça s'est passé pour justement arriver à commencer une thèse parce que c'est une question que peut-être beaucoup de gens se posent Peut-être pas, mais voilà, vous me direz au fur et à mesure euh, dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse plus particulièrement que je développe et qu'est-ce qui au contraire, euh, voilà, est pas super intéressant et je peux passer rapidement. Euh, voilà. C'est la première fois que je fais une thèse, c'est la première fois que je fais des vlogs de thèse. Du coup, euh, vos retours seront vraiment les bienvenus pour orienter un petit peu ce que vous avez envie d'entendre dans cette série. Et bah c'est parti du coup, mon projet de thèse, il fait partie d'un projet de recherche un petit peu plus large qui s'appelle Prof-chercheur, où l'idée, c'est de créer une démarche de recherche collaborative entre les acteurs de l'éducation, donc principalement des enseignants. Et c'est pas une idée nouvelle, l'idée que les enseignants fassent de la recherche. Il y a tout un tas de raisons à ça, et notamment le fait que ben, quand il y a des chercheurs qui font leurs recherches dans leur coin, mais sans prendre en compte les besoins du terrain, bah les questions auxquelles ils répondent ou la façon dont les résultats peuvent être réutilisés en classe, ça ne marche pas trop. Et du coup, ça fait qu'il y a un gros décalage entre les recherches et les pratiques de terrain. Et donc, une des façons qui est envisagée pour réduire cette différence, c'est d'impliquer davantage les enseignants, qui sont les premiers concernés dans la façon de faire les recherches et notamment nous ce qu'on fait dans le projet de recherche c'est qu'on accompagne des enseignants et autres acteurs de l'éducation donc ça peut être des conseils pédagogiques, des inspecteurs mais aussi d'autres chercheurs qui s'intéressent à l'éducation et on fait en sorte de les aider à structurer toutes leurs réflexions, enfin les questions qui se posent déjà au quotidien sur voilà, comment je peux aider mes élèves à devenir plus autonomes, par exemple. Et donc on, on fait en sorte qu'ils puissent non seulement collaborer les uns avec les autres et s'entraider, mais en plus euh, tenir un, un suivi euh, de manière structurée, donc par écrit, de documenter un petit peu toutes leurs réflexions et toutes leurs pratiques suite à ces réflexions-là. Donc par exemple, on a différentes activités, déjà identifier des défis auxquels ils font face, puis ensuite identifier les actions qui peuvent être mises en place pour relever ces défis. Et derrière, une fois que les actions ont été mises en place dans la classe, l'objectif c'est de pouvoir partager des retours d'expérience qui aident à savoir justement pour d'autres enseignants qui viendraient lire ça, ah ok, telle action ça a plutôt marché et tout. Et enfin, une autre activité qui est de faire des synthèses et qui serait en gros l'équivalent des méta-analyses ou des revues systématiques chez les chercheurs qui permettrait d'agréger finalement les résultats de plein de retours d'expérience pour essayer d'en tirer des généralités qui soient utiles pour les enseignants. Donc ça c'est le projet de recherche, ensuite ma thèse plus spécifiquement, je m'intéresse beaucoup à euh, un concept qui s'appelle « evidence-based education » qui pourrait être traduit par « l'éducation fondée sur les preuves ou sur les données probantes » Et en fait, il euh, y a des questions politiques et philosophiques derrière cette question de... Enfin, ce pas une question, mais derrière ce mouvement d'Evidence-Based Education. Et moi, j'aimerais bien justement comprendre quelles sont les perceptions des enseignants d'une part, mais aussi des chercheurs, issus de plusieurs disciplines différentes, mais qui s'intéressent à l'éducation, pour essayer de comprendre un petit peu de manière fine quelles sont euh, je sais pas, des, des catégories, des profils, de façons de penser les liens entre recherche et pratique en éducation. Il y a plein de recherches différentes qui existent, il y a plein de valeurs qui sous-tendent les pratiques en éducation, et du coup j'aimerais un peu euh, ouais, comprendre mieux comment ça s'articule entre euh, les, différents, les différentes parties prenantes en éducation. Par exemple, il y a de bonnes chances que les chercheurs ou en tout cas les chercheurs de certaines disciplines, et une vision très différente de ce que c'est la recherche et ce que ça doit être en éducation par rapport à un enseignant. L'enseignant va plus avoir tendance, a priori, à avoir envie de connaître des recherches qui sont directement utiles et applicables pour ses pratiques au quotidien. Et donc les questions qui se posent ne sont pas forcément les mêmes, les valeurs qui portent ne sont pas forcément les mêmes. Donc Il y a plein de choses intéressantes que j'aimerais un peu... Voilà, décortiquer dans ma thèse mais comme j'en suis un petit peu au début bah c'est pas très précis pour l'instant donc je vous tiendrai au courant au fil des vlogs vous verrez probablement mon évolution de pensée et j'espère que j'arriverai à, à préciser un peu ça de manière à ce que ça devienne plus clair pour moi déjà et si possible que j'arrive à vous le partager de manière claire aussi. C'est important de faire une thèse dans de bonnes conditions du coup moi j'ai ma petite plante dans ma tasse Star Wars j'ai une autre plante à côté, qui est pas à moi, qui est en hébergement temporaire. Les petites plantes, c'est important, c'est bon pour le moral. Bonsoir, ça me fait plaisir de reprendre ces vidéos. On est le... On est le combien On est le 16 février, donc genre un mois et demi après la première fois où j'ai tourné pour ces vlogs de thèse. Mais c'est pas grave, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans cet intervalle, pourquoi ça m'a pris autant de temps avant de m'y remettre, et plein de belles choses qui ont évolué justement dans ces derniers temps. Alors déjà, bah, quand j'avais tourné la première vidéo, c'était un peu une période down pour moi. Je ne sais pas si je vous en avais parlé dans la vidéo, je ne me souviens plus du tout de ce que je vous ai dit. Je me souviens juste que je vous ai montré la petite plante qui est en train de faire des nouvelles feuilles. Vous voyez, celle-là, c'est pour bientôt. Bref, donc à part les plantes, euh, il s'est passé des trucs dans ma vie perso qui n'étaient pas forcément ouf. Et en janvier mi janvier j'ai pris une semaine de vacances et en fait ça m'a vraiment fait du bien ça m'a permis de voilà de plus penser à la fois au côté projet vidéo et tout ça mais aussi à la thèse et du coup je suis revenu avec plus d'énergie je suis revenu avec des nouvelles idées Enfin, ça m'a vraiment fait du bien et ça je pense c'est un message super important pour toutes les personnes qui font une thèse c'est de ne pas hésiter à vraiment prendre des vacances en fait euh, voilà c'est juste indispensable je pense et ça faisait longtemps que j'avais pas pris des vraies vacances. Du coup, euh, voilà, je recommande. Bref, où j'en suis sur mes intérêts en termes de recherche Donc, je m'intéresse vraiment à la, tout le mouvement qui s'appelle « Evidence-Based Education », ou l'éducation fondée sur les preuves. Bon, il y a plein de termes différents qui existent dans la littérature, et c'est justement ça un petit peu un de mes intérêts. C'est démêler tous les différents qui sont utilisés autour de cette notion de il euh, y a des recherches en éducation, qu'elles soient faites par des chercheurs du milieu académique, mais aussi par des enseignants parfois. Donc ces recherches-là peuvent amener des changements de pratiques en éducation. Et il y a plein de raisons qui font que des enseignants peuvent euh, être poussés à utiliser ou pas certaines recherches en éducation pour changer leurs pratiques. Et du coup, je m'intéresse à comprendre quels sont les critères qui existent pour décider si, oui ou non, un enseignant, par exemple, va plus ou moins utiliser telle ou telle recherche. En gros, sur quels critères il se base, de manière implicite ou explicite. Ça pourrait être, par exemple, est-ce que la source, c'est un chercheur, ou est-ce que, plutôt, c'est un collègue plus expérimenté Et, par exemple, mon hypothèse, ce serait que les enseignants vont plus facilement se baser sur des sources d'autres enseignants que sur euh, des chercheurs voilà pas parce que parce qu'ils n'aiment pas les chercheurs mais parce que voilà il a plein de raisons qui peuvent pousser à ça et je vous en dirai plus euh, au fil de mes lectures et tout ça dans les autres questions vraiment toutes récentes et qui sont pas encore euh, certaines enfin je sais pas encore si je vais les aborder dans la thèse ou pas, parce que c'est potentiellement un très gros morceau qui ferait une thèse à elle toute seule, c'est autour de euh, qu'est-ce qui est considéré comme étant euh, « good education », donc euh, qu'est-ce que c'est une bonne éducation, du point de vue des enseignants, du point de vue des chercheurs ou du point de vue des décideurs politiques. Bonjour, ici Pline du Futur avec un super coup de soleil. Je t'annonce que tu ne traiteras pas ce sujet dans ta thèse, même si c'est super intéressant et que tu vas sûrement lire des choses là-dessus, et je te conseille d'acheter de la biafine. Bon ça c'est des questions, euh, voilà, je sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir explorer ça. Du coup dans une mesure très limitée, hein. je, voilà, je te cacherai pas. Un autre truc dont je peux vous parler, qui est en lien avec la thèse, c'est que j'ai suivi des cours, et euh, notamment deux cours qui étaient super intéressants. Donc le premier cours c'est un cours de philo des sciences, qui s'adresse à des chercheurs, donc des doctorants, et euh, super intéressant parce que bah, moi ça m'intéresse la philo des sciences en général, mais en plus de ça, je pense que c'est assez peu... Euh, enfin, c'est pas encore assez développé, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui être un chercheur sans se poser des questions sur sa discipline, sans remettre en question les méthodes, etc. On peut suivre un petit peu un, un fil rouge en, en suivant ce qui a été fait par les chercheurs avant nous, et il y a pas mal de problèmes que ça soulève. Euh, c'est pas toujours le cas, hein. je ne dis pas qu'il n'y a aucun chercheur qui se pose des questions euh, sur sa discipline et tout, mais il se trouve qu'il bah, y a des philosophes dont c'est le boulot qui ont conceptualisé tout un tas d'approches, etc. Et que ce soit en tant que scientifique ou même en tant que grand public, le fait d'avoir une compréhension de la science qui est en train de se faire et des différentes perspectives et ouais, des différentes visions qui existent, c'est super intéressant. Euh, pour moi en particulier, vu que j'ai une approche assez interdisciplinaire sur ma thèse, mais de manière générale, comprendre justement que d'une discipline à l'autre, il n'y a pas forcément les mêmes traditions, les mêmes façons de faire, etc. Et euh, c'est ultra riche de se dire, ben bah voilà, euh, dans d'autres disciplines, ils réfléchissent à la science de telle façon, parce que ça vient de tel courant, etc. Et donc c'était un cours euh, pas super long, hein, ça a été réparti sur deux semaines, et ça correspondait à une vingtaine d'heures euh, au total et euh, c'était ultra riche, on a eu beaucoup d'échanges, il y avait des vidéos et tout ça je vous mettrai en description les vidéos euh, du prof Dans, en gros toute la partie cours magistral vu que les cours étaient à distance, ben, il l'a fait sous forme de vidéo et ensuite comme ça quand on se retrouvait euh, via zoom on discutait davantage euh, en lien avec le contenu des vidéos donc pour euh, ceux qui parlent anglais et que ça intéresse les liens seront dans la description si vous voulez voir un petit peu de quoi parle le cours. Un autre cours que j'ai trouvé super, super, super intéressant, c'était un cours de communication scientifique qui était donné par Elodie Chabrol. Donc, Pareil, je mets son Twitter en description si vous voulez la suivre. Elle fait des tas de trucs dans le domaine de la communication scientifique depuis des années. C'est un peu une pionnière en matière de voilà tout ce qui est communication scientifique. Et c'était super intéressant parce que dans son cours non seulement on a pu percevoir son expertise et elle a vraiment partagé des conseils sur comment faire une bonne communication scientifique mais surtout le la mise en pratique était super intéressante donc ce qu'on a fait c'est qu'on a préparé une présentation de notre sujet de recherche et on l'a présenté le matin aux autres personnes on a eu des feedbacks de sa part et potentiellement de la part des autres personnes qui étaient là mais c'était surtout Elodie qui nous donnait des feedbacks et c'était ultra précis vraiment constructif qui nous expliquait comment on pouvait améliorer et pas juste qui nous disait ce qui n'était pas bien mais vraiment euh, extrêmement euh, ouais, riche et constructif et l'après midi on repassait donc on avait eu un petit peu de temps pour modifier nos présentations et du coup on représentait en ayant tenu compte autant que possible des commentaires qui nous avaient été faits et du coup, euh, voilà, vraiment beaucoup de mise en pratique avec euh, deux tours de feedback vraiment très riche. Et euh, ouais ça m'a fait prendre conscience à quel point euh, Elodie est trop forte. Et du coup, si vous avez l'occasion de suivre des formations avec elle, je recommande vraiment. Je pense ce qu'il fait sa force, c'est sa capacité à donner des retours qui demandent à la fois d'être capable de, ouais, de percevoir tout un tas de choses dans une communication, mais aussi la façon dont elle-même le communique, c'est quelque chose qui n'est pas courant dans le milieu académique. On peut avoir des directeurs ou directrices de recherche qui vont lire nos travaux et qui ne vont pas être capables de nous dire comment améliorer ce qu'on fait. Et justement, ça, Elodie, c'est enfin, vraiment une experte là-dedans et ça fait plaisir. Et je me dis, bah, c'était très inspirant sur aussi euh, comment moi je peux apprendre à donner des retours à d'autres personnes qui seront euh, les plus constructifs possibles et donc il euh, y avait un côté méta derrière ce cours qui moi m'a plu sur, euh, bah, ça m'a fait réfléchir sur comment est-ce qu'on euh, donne du feedback en général et en particulier dans le milieu académique enfin voilà tout ça pour dire j'ai suivi des cours assez riches, assez inspirants et tout ça en tant que doctorant on est en cours et en même temps, on n'est pas juste des étudiants, on est aussi des travailleurs en quelque sorte, vu qu'on mène des projets de recherche, etc. Je vous ai parlé de plein de trucs, euh, j'espère que ça vous a plu, j'en reste là pour aujourd'hui. Je ne sais pas encore à quelle fréquence vous aimeriez avoir ce genre de vidéo. donc euh, voilà, dites-moi dans les commentaires et euh, abonnez-vous si ça vous a plu et que vous n'êtes pas déjà abonné et que vous voulez suivre un petit peu l'évolution de ma thèse, bon, en tout cas ça va me faire plaisir de vous partager tout ça. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on est le 25 mars, donc je reste sur un rythme aux petits oignons. Mais bon, ça fera l'affaire, et du coup aujourd'hui je voulais juste vous donner quelques nouvelles par rapport à une partie de ma thèse. Donc déjà il faut savoir qu'en ce moment je suis en train de préparer la première rencontre avec mon comité de suivi de thèse, donc ça me demande d'écrire un rapport de 5 pages où je vais faire voilà, une présentation de où j'en suis dans ma thèse, et en plus de ça ensuite il y aura une discussion avec d'autres chercheurs, du coup mon comité de suivi de thèse, plus mes deux superviseurs. On dit pas superviseur directeur voilà Supervisor Dans les différents trucs qui ont probablement évolué que j'avais pas encore la dernière fois quand j'ai filmé c'était qu'il y avait un article que j'ai trouvé qui date de 2012 qui est une revue systématique donc c'est un article qui fait un recensement de plein d'articles sur une même thématique et là ça euh, traite justement des différents facteurs qui sont liés à Use of Research Evidence donc l'utilisation d'informations issues de recherche Evidence se traduit toujours aussi mal en français et voilà c'est un gros problème dans ces vidéos je vais jamais savoir comment vous en parler avec cet article en fait il liste plein de facteurs qui peuvent influencer l'utilisation par des profs de recherche ou non et cette liste de facteurs en fait elle va servir de base pour les vignettes qu'on va développer. En gros, on va s'appuyer sur les facteurs. Alors le problème, c'est que si tu coupes au montage les passages ou t'expliques ce que c'est les vignettes, les gens, ils vont pas comprendre. Donc peut-être au moins dire que les vignettes, c'est une méthode qui va être utile pour déterminer les facteurs les plus importants pour déterminer l'utilisation ou non d'informations issues de recherche. Et tu pourrais ajouter que ça va être abordé dans un prochain vlog plus en détail. Mais après, c'est toi qui vois. Si j'essaie de résumer j'en suis sur la question de recherche avec les vignettes donc l'idée c'était de faire des vignettes qui présentent des situations pour permettre ensuite de comparer différentes alternatives avec à chaque fois un facteur qui est lié à l'utilisation ou pas de recherche par les profs et en gros ça permettrait de comparer justement entre les différentes personnes qui répondent quels sont les facteurs qui ont l'air plus importants pour qui le truc c'est que pour faire les vignettes on a décidé de s'appuyer sur des interviews avec des profs pour être sûr que les choses qu'on mettra en scène seront plus réalistes parce qu'on va s'appuyer sur des exemples réels que différents profs auront vécu ensuite le problème c'est qu'actuellement l'article sur lequel on s'appuie pour lister les différents facteurs qui peuvent avoir une influence ben, il y en a 30 et quelques je pense ça fait beaucoup trop parce que ça voudrait dire faire plus de 30 vignettes et personne va pouvoir répondre à tout ça. Voilà, je ne sais pas si c'est ultra clair. Ça, c'est un des trucs sur lesquels je bosse en ce moment et j'espère bien avancer aujourd'hui. Du coup, pour bien avancer, moi, je vais vous dire à bientôt. Je pense que je reprendrai les vidéos après avoir présenté à mon comité de suivi de thèse les avancées sur ma recherche, comme ça je pourrais vous raconter un peu comment ça s'est passé, euh, où on en est globalement de la recherche, il y a plein d'autres trucs que je pourrais vous dire là tout de suite, mais on va se garder ça pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite bon courage dans cette période compliquée, prenez soin de vous, et moi je vais essayer de bosser un peu plus. A plus Demander à chaque personne de positionner à quel point tel truc. Bon, c'est pas clair du tout en fait. Voilà, je vais vous montrer. Ce sera plus simple, je vais vous montrer. La magie du montage.